Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler FOSDEM 2022 qui s'est tenu en remote cette année. Tous les ans, d'habitude, il est à Bruxelles, mais bon, cette année, impossible d'organiser avec, bien sûr, le Covid. Et on va parler spécifiquement d'une conférence et, et c'est assez cool parce que j'ai avec moi celui qui a fait le talk et je vais laisser se présenter. Salut, euh, bah du coup, c'est Mathieu, et puis euh, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de, du FOSDEM, du talk, de Flatcar et un peu tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus euh, ton expérience, peut-être pour que les gens puissent euh, mieux te connaître Alors, parler euh, ouais, bien sûr, euh, du coup, je suis, euh, je suis ingénieur euh, avec Microsoft euh, depuis euh, un an. Euh, un peu, je travaille un an et demi en tant que DevOps aussi euh, dans une entreprise euh, française. Et puis euh, voilà, sur sur, j'aime beaucoup ce qui open source, contribuer à des projets, euh, participer à des voilà des, des discussions etc. autour de open source, c'est vraiment un truc qui, qui, qui me motive. Et euh, en, je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et où je donne justement euh, du temps et puis euh, les, les compétences que j'ai acquises au, au, au gré des années à cette association, donc en participant à l'équipe au sein de l'équipe informatique d'Ingénieurs sans frontières. Bah c'est super euh, donc si on parle euh, on va d'abord euh, parler un peu du FOSDEM. Euh, donc toi cette année euh, es speaker donc c'est vraiment euh, quelque chose de euh, d'un peu euh, voilà, c'est un peu différent de, de quand on participe seulement en tant que euh, que, euh, euh, oui, que visiteur euh, dedans toi comment tu as trouvé cette édition euh, cette année c'est une édition un peu spéciale comme je disais donc en remote comme l'année dernière d'ailleurs Euh Ouais, bah écoute, pour moi c'était c'était une première, c'était mon premier Fosdem euh, en tant que speaker et euh, en tant que participant de manière générale. Donc euh, bah j'ai déjà trouvé l'édition en remote super cool. Donc j'ai j'ai que hâte de voir en présentiel qu'est-ce que ça va donner. J'ai eu beaucoup d'échos sur ce conférence là euh, en termes d'ambiance, euh, de qualité des talks, etc. Donc ça va être super cool une fois que ça se prend en présentiel. Mais en tout cas, en remote, c'était vachement bien organisé. Donc, euh, kudos à toute l'équipe de bénévoles qui a derrière parce que euh, tout était prévu en fait pour que ça soit en remote. Et donc, il y avait aucun moment où euh, où ça marchait pas trop, etc. Sauf pour mon talk, mais peut-être qu'on repassera là-dessus. Euh, mais voilà, c'était vraiment vraiment kudos à eux parce que tu as, as au moins 700 talks qui sont présentés en deux jours. Et là, en fait, c'était tout bien géré avec Matrix euh en, en base pour, pour discuter et donc les talks qui étaient diffusés comme ça tu avais euh, vraiment une, une sensation euh, assez agréable d'être pas euh, comme en live mais, euh, mais voilà c'était vachement bien fait donc, euh, donc voilà oh, cool euh, alors moi je, on le disait un peu en off avant mais c'est vrai que euh, alors moi le FOSDEM c'est un endroit où je vais depuis euh, je crois 2009 ou 2010 euh, à peu près tous les ans c'est un peu le rendez-vous euh, rendez de tous les, tous les gens de la tech où je retrouve des anciens euh, collègues euh, d'un peu toutes les boîtes où je suis passé et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les, les conférences en ligne, et donc bah, cette année j'ai pas du tout participé aussi parce que j'étais au ski, faut le dire. Euh, mais, euh, mais donc j'ai pas participé aux conférences et non pas non plus à la tienne. Donc voilà, je suis. Un novice euh, par rapport à, ta, à ton talk, et donc je vais pouvoir être un peu le candide euh, quand tu vas nous présenter un peu euh, ce que tu as, ce dont tu as parlé. Euh, déjà pour revenir un peu, donc euh, tu as dit que tu avais travaillé sur Flatcar. Euh, là à l'heure actuelle, euh, donc si je résume un peu de ce que j'ai pu voir, euh, donc on avait la société qui s'appelait Kingfolk, euh, qui est une société allemande euh, qui travaillait donc dans tout le milieu de l'open source, qui a été rachetée final assez récemment. Euh, à l'échelle de la tech euh, par microsoft euh, comment toi tu as connu et on a eu aussi alban euh, tiens, il faut que je le dise qui euh, dans un numéro dans ton cube est venu nous présenter euh, Inspector gadget euh, donc qui est un outil de debug autour de euh, euh, autour de euh, Kubernetes, euh, qui utilise de l'IBPF, etc. etc. Donc, allez voir, allez écouter cet épisode. Je fais du cross-média, euh, du cross-podcast. Euh... C'est professionnel, ça, c'est classe. C'est ça, exactement. <rire> Peut-être le lien dans la description. Allez, vas-y, je dis ça comme... N'importe quel youtubeur, euh, mais donc voilà. Donc, on a déjà eu euh, des gens de King Folk, euh, Alban qui, euh, qui est venu. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dedans euh, déjà sur la boîte Parce que c'est vrai que, enfin, moi en tout cas, c'est une entreprise que, que je regarde depuis pas mal de temps qui est vraiment très cool. Euh, comment ça se passe euh, King Folk, Flatcar et même le rachat euh, par Microsoft Ouais, donc euh, bah du coup, euh, ce qui est assez drôle en fait, c'est que euh, ça va faire deux, deux ans, deux ans et demi, j'avais uploadé une vidéo sur YouTube où justement je présentais Flatcar. Donc, c'était assez rigolo où, euh, où je parlais voilà comment déployer un nœud Flatcar euh, et puis installer euh, euh, certains trucs dessus. Et euh, du coup, c'était marrant parce que j'avais fait cette vidéo bah, bien avant de rejoindre Kinvolk, bien avant de, de contribuer à Flatcar, etc. Et du coup, je trouve que c'est marrant cette petite, euh, ce petit détail de temporalité euh, euh, que je présentais en fait Flatcar et maintenant, je suis amené à travailler avec, à contribuer dessus. Euh, donc, et euh, Kinvolk, ouais, c'est une boîte, euh, ouais, une petite, petite trentaine d'employés euh, quand ça a été racheté. Et en fait, ce qui était ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise qui résout des problèmes et qui va se poser sur des problèmes et se, se, voilà, se positionner là-dessus avec une expertise Linux, une expertise Kubernetes. Et donc, c'est assez intéressant de, de travailler avec tous les profils qu'il y a au sein de cette entreprise parce que bah, tu en apprends tous les jours. Faut, je pense que j'ai jamais autant utilisé l'expression « today I learned » depuis que je suis, je suis avec eux. Et, et voilà. Donc plus spécifiquement, moi je suis dans l'équipe Flatcar. Donc euh, on est euh, on est 5, 6 personnes voilà à travailler euh, sur le, le système d'exploitation en tant que core mainteneur. Et, euh, et évidemment, on travaille avec la communauté euh, pour, euh, pour euh, améliorer Flatcar, proposer des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités euh, sur le système d'exploitation. Euh, du coup, peut-être que je peux présenter rapidement Flatcar. Qu'est-ce que c'est euh, Flatcar, c'est euh, ouais, c'est euh, plus connu anciennement sous le nom de CoreOS. Donc, je vois que tu as un super t-shirt en plus. On ne peut pas le voir, mais, mais dommage. Euh, donc, en fait, il y avait CoreOS qui est un système d'exploitation dédié pour faire rouler du conteneur. Donc, que ce soit des, des, des grosses charges avec euh, des clusters ou simplement un, un conteneur Docker euh, si tu as envie de faire tourner ton blog dessus. Et, euh, et Flatcar, en fait, c'est simplement un fork. Et ça a été, euh, c'est devenu euh, le, le nouveau CoreOS. Une fois CoreOS, euh, donc, c'était acquis, acquis par Red Hat il y avait eu tout ce, ce débat-là autour du système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et donc, euh, Flapia, en fait, c'est voilà, c'est simplement un fork qui est maintenant devenu le nouveau euh, système d'exploitation qui est, qui est Community Driven, et euh, qui reprend en fait tous les mécanismes de CoreOS. Et en fait, on a encore pas mal d'héritages de, de, de CoreOS euh, au sein de Flapia. Et c'est assez intéressant quand on parcourt l'histoire Git ou euh, les différents repositories, euh, de retrouver en fait des mentions de CoreOS ou de retrouver des... des euh, des commits d'anciens développeurs de CoreOS. Donc voilà, Flatcar, c'est un système d'exploitation qui est dédié pour faire rouler du conteneur. Euh, et tu l'avais même dit une fois lors d'un Meetup, j'avais trouvé ça intéressant. Euh, c'est plus qu'un conteneur OS, c'est un Kubernetes OS. Et ça, je trouvais, je trouvais ça assez cool. En fait, c'est vraiment un OS que tu vas utiliser pour supporter ta charge euh, de conteneur. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est basé sur du Gen2, donc euh, un autre, une distro Linux. Euh, c'est euh, pour ça aussi que j'aime bien travailler avec Flatpak parce que je suis grand grand fan de, de la distro Gentoo. Et euh, une des particularités de Gentoo en fait, c'est que tu vas compiler euh, tous tes packages. Donc, en fait, tu vas pas récupérer des packages d'un repo ou quelque chose comme ça, tu vas juste récupérer des bah, des, des espèces de, de fichiers qui détaillent comment compiler un package. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu as accès à toutes les options de compilation euh, des différents euh, des différents logiciels que tu installes. Et en fait, le, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que tu vas pouvoir désactiver euh, les options de compilation dont tu pas besoin, euh, des supports dont tu pas besoin pour un logiciel X ou Y. Et l'objectif, c'est d'avoir en fait une surface d'attaque qui est minimale pour le système d'exploitation parce que tu vas uniquement livrer dans le système d'exploitation les logiciels dont tu as besoin, et compiler avec les options dont tu as besoin, rien de superflu. Et puis, euh, une autre particularité euh, de, de, de, cette, de cette distro, c'est qu'il n'y a pas de package manager. Donc en fait, tu ne peux pas installer euh, avec euh, apt-get, avec pacman, euh, avec euh, Yoom, tu peux pas euh, installer de package une fois que ta distro est déployée, une fois que ton OS est déployé. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est un peu euh, contre-intuitif au départ quand tu commences à, à, à jouer avec parce que tu dis bah merde, dis, « Merde, dis-moi tel outil ou tel outil, euh, comment est-ce que je peux l'installer ?» Et en fait, bah là, du coup, tu n'en as pas. Donc euh, en fait, c'est la responsabilité des mainteneurs et de la communauté de proposer des nouveaux packages, de les mettre à jour, euh, de suivre tous les correctifs de sécurité qu'il y a à faire pour pouvoir euh, ouais, proposer la, la meilleure expérience utilisateur. Donc après tu as des mécanismes qui te permettent d'installer des, des, des logiciels au bout de la machine mais euh, mais voilà, tu pas de package manager et en fait l'objectif c'est de diminuer le ce qu'on appelle le, le drift. Je sais pas comment on pourrait dire en français l'écart entre le l'OS que tu installes et l'OS qui va être mis à jour à chaque fois. Donc en fait, l'objectif c'est d'oublier en fait que tu as un système d'exploitation et que tu utilises juste pour déployer ta charge de conteneur dessus. Et, euh, et voilà, donc, je sais pas si t'as des questions. Euh... Oui, non, c'est pas bah, moi, je vais pouvoir raconter un peu aussi mon histoire euh, par rapport à ça. C'est euh, donc moi, j'ai commencé à utiliser CoreOS en 2014, 2015. Euh, euh, justement pour du Kubernetes à l'époque. Donc, on est vraiment dans des versions euh, très récentes. Euh, CoreOS qui était enfin, euh, c'est assez drôle, c'est d'ailleurs, c'est un fork de Chrome OS. Euh, donc c'est Chrome OS qui se base sur Gentoo pour ça justement pour son, son son aspect build, mais euh, en fait c'est un Chrome OS euh, sans Chrome et avec Docker en plus. Si jamais on résume, euh, on résume avec du système D, euh, du système d. Donc à l'époque on avait, c'était pas vraiment un système qui était fait pour Kubernetes, on avait vraiment euh, c'était fait pour faire du conteneur. Bon, ils avaient même développé un système D distribué qui s'appelle Fleet, rien à voir avec le Rancher Fleet d'aujourd'hui, mais euh, euh, c'était un système D distribué pour avoir en fait des units système D. Euh, qui vont pouvoir tourner sur plusieurs nœuds à la fois euh, et en effet oui voilà c'est un système immutable ou immuable voilà ça dépend si on veut faire du franglais ou pas euh, et en effet et tout ça c'est possible uniquement parce qu'on a on a des conteneurs parce qu'en fait la base le socle lui est complètement immuable pas de package manager mais en fait Derrière, comme on peut faire tourner des conteneurs, on peut avoir accès à peu près à ce qu'on veut. Euh, ce qui fait qu'après, on peut avoir des trucs assez cool à base de Toolbox euh, qui avait été aussi créé par CoreOS euh, pour faire en sorte d'avoir euh, bah, tous les outils euh, du TCP dump, euh, des choses comme ça euh, qui, dont on va avoir besoin pour débugger euh, nos, nos workloads. Et, euh, et donc, nous, voilà, nous, on avait fait déjà à l'époque, donc en 2015, on avait fait du euh, CoreOS Bar Metal. Euh, plus du Kubernetes au-dessus, euh, spawné via Fleet, c'était un peu ça le but. Et après, à l'intérieur de Kubernetes, on mettait de l'open Donc, c'est une stack euh, classique dont je parle, dont j'ai parlé assez souvent, euh, mais qui était assez cool euh, là-dedans. Et euh, gros gros avantage donc de ce système donc sans drift, donc c'est-à-dire qu'on va limiter l'effet snowflake l'effet flocon neige, euh, c'est le système de, de release par, par channel en fait, qui est complètement hérité de Chrome et de toute l'expérience de Google là-dessus du déploiement, qui est donc d'avoir des channels dans lesquels on s'abonne, stable, bêta, edge, euh, qui vont permettre ah, d'avoir des... Il n'y a, a, a plus le edge. Il n'y euh... a plus le edge non, donc c'est alpha, bêta, stable et, euh, et LTS. Ouais, donc bon, c'est ce qui, ce qui correspond à peu près à la même chose euh, quand on l'utilise, mais, mais ce qui ce qui est vraiment cool euh, cool là-dedans. Euh, sachant que, euh, point intéressant, euh, donc le protocole qui est utilisé derrière, c'est OMA pour euh, les mises à jour. Euh, on peut euh, avoir son propre système euh, de release soi-même, euh, qui est un système en fait euh, à la mi-chemin entre la release et euh, l'asset management, où on va pouvoir comme ça avoir euh, la vision de son parc et des mises à jour euh, de son parc. Donc avant, il y avait Core Roller qui était le logiciel fait par CoreOS pour pouvoir gérer ça. Et maintenant, vous avez le euh, logiciel qui s'appelle... Euh, euh, bah mince, euh, Nebraska. Nebraska. Exactement, Nebraska, sur lequel j'ai quelques contributions maintenant. Ouais, kudos donc Voilà, des contributions de merde hein, pour l'instant, mais bon, euh, ça me gavait à builder. Donc souvent, bah, j'ai refait le système de build, comme d'hab, quand j'arrive sur un projet. Mais voilà, un système que j'utilise, et alors ça, on pourra en discuter à la fin dans le, dans le Next. Euh, mais voilà, voilà un peu pour tout l'écosystème euh, dont on a parlé là-dedans. Euh, tu n'as pas trop parlé de, du rachat par un Microsoft euh, Si jamais on... Voilà, comment ouais. ça se passe pour vous en interne euh, Parce que c'est... Alors, alors euh, ça, c'est euh, assez intéressant comme point. Du coup, pour l'instant, nous, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà, Flatcar reste Community Driven il euh, n'y a pas d'influence euh, pour l'instant euh, de la part de Microsoft sur Platycard et, euh, et donc voilà, Donc ça c'est assez intéressant parce que nous l'équipe Platycard, on n'est pas impacté là-dessus alors évidemment maintenant tu vas voir de la collaboration qui va se faire avec Microsoft pour euh, travailler avec eux sur des sujets euh, autres, divers et variés donc toujours dans, bien sûr dans l'écosystème Linux Cloud euh, mais voilà, de, de notre côté au sein de KidVolk, ça n'a pas changé euh, grand chose et ça c'est vraiment intéressant quand tu as des rachats d'entreprise, tu as toujours peur en fait, qu'il y ait euh, voilà, des, des divergences qui se font euh, au, sein des, au sein de l'entreprise rachetée. Et en fait, là, pas du tout. C'est fait assez naturellement. Euh, voilà, pas de, pas de, pas de grands changements. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est cool. Et puis, moi, je suis content de, vraiment que l'aspect community de Flatcar soit préservé, conservé et que ça continue dans, dans ce chemin-là. Donc, c'est... Euh, voilà. Euh, euh, Google a son container OS. Euh... Azure enfin euh, euh, Amazon a euh, je sais plus comment il s'appelle mais à peu près pareil un container OS euh, bis ah, c'est euh, bottle rocket je crois Ouais c'est ça donc euh, bah pour pour utiliser leur fire euh, fire rocket non, oui c'est ça Oui, enfin bref fire cracker en gros, en gros, voilà c'est ça et euh, et je sais plus si Azure en a un est-ce que euh, est-ce que justement flatcar pourrait devenir le euh, container OS de, de Azure ou pour rocket? alors alors, euh, Azure, de leur côté, ils ont euh, Mariner. Euh, tu as peut-être entendu ah, oui, parler du fait. Donc, voilà, c'est l'équivalent euh, container optimized OS euh, au niveau d'Azure. Donc, ça, c'est dédié à Azure pour faire rouler euh, du container workload sur Azure. Flatcar, c'est agnostique. Hein. Donc, tu peux faire rouler du flatcar sur Uber Metal, tu peux faire rouler du flatcar sur Amazon, sur Google, euh, sur KVM, euh, si tu as, si as envie. Enfin, tu peux vraiment un peu faire rouler partout et c'est quelque chose que, qui, qui continue, qui va continuer à être préservé. Euh, dans tous nos tests, euh, on teste ces plateformes, justement. Donc, euh, les, les différents cloud providers, pardon, et puis euh, le bare euh, Donc, voilà. Donc, pour l'instant, Flatcar, ça reste community-driven et euh, cloud agnostique. D'accord, mais ça aurait pu devenir justement la, ba, la base ça aurait de, pu. De, de, de, de Azure, d'AKS. À Exactement. quelques mois après, à mon avis, avant Mariner, euh, vous, euh, avec un rachat euh, deux ans avant, euh, ça devenait euh, un an avant, peut-être. Ça aurait pu. Ça, euh, voilà. Faut voir après les conditions à ce moment-là, parce que effectivement, ça aurait pu devenir le dé de facto l'OS utilisé sur Azure, mais sûrement que le, le, le souhait de garder ce côté communautaire et le souhait de garder ça agnostique aurait peut-être empêché justement que ça soit que ça devienne le, le système d'exploitation pour Azure. D'accord. Et donc, euh, donc on en a parlé, tu as fait un talk euh, là-dessus, donc en lien avec Flatcar, puisque c'est ce que tu fais euh, au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce talk, de quoi tu as parlé, et puis même, peut-être un petit résumé euh, dedans Oui, euh, avec plaisir. Donc, euh, ce talk-là, c'était vraiment dédié sur euh, les tests. Alors, en fait, euh, quand, comme tu l'as dit toi-même, euh, c'est un système de release euh, par channel, donc alpha, beta, stable, euh, alpha étant, euh, voilà, tout ce qui est nouveau, qui est shippé, donc euh, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux packages, etc. Et ça passe par alpha, qui est validé par bêta, qui, qui arrive en, en stable. Euh, bien évidemment, avant chaque release de chacune de ces channels, de ces channels on va tester le système d'exploitation. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire tester Ça ne veut pas dire on boot un nœud, on regarde s'il boot, et puis voilà, euh, on shippe. Donc là, il y a vraiment toute une batterie de tests euh, qui sont roulés, euh, des tests automatisés, bien sûr. Et en fait, on va tester ben voilà, est-ce que euh, Docker ça fonctionne bien, est-ce que ce Linux ça fonctionne bien Est-ce que euh, voilà, tout, tout, on essaye en fait de, de, de couvrir un maximum de, de, de cas d'utilisation de scénarios pour pouvoir tester le système d'exploitation et identifier d'éventuelles régressions, d'éventuels bugs. Euh, ça nous a permis de voilà d'identifier j'en pense j'avais fait une migration d'Open, enfin une migration une update d'OpenSSL euh, sur OpenSSL 3. Et en fait, cette suite de tests nous a permis d'identifier une, euh, une régression du côté d'OpenSSL. Donc ça, c'était assez intéressant parce que non seulement ça teste l'OS, mais du coup ça teste aussi les packages euh, qui vont avec. Et donc ça permet aussi voilà, toujours dans cette optique communautaire de pouvoir faire remonter des problèmes upstream euh, avec la suite de tests Flapia. Euh Donc voilà, ce donc talk-là, c'était vraiment dédié là-dessus euh, sur euh, qu'est-ce que c'est un test, euh, comment est-ce qu'on teste FlatCar, euh, comment ça s'intègre dans le process de release de Flatcar. Euh, et puis voilà comment c'est fait. Donc en fait, euh, c'est ce, ce, un framework qui est utilisé. Donc c'est un framework qui est fait en Go, qui est développé en Go. Donc euh, tous les tests sont développés euh, en Go. Et en fait, voilà, c'est simplement, euh, grossièrement, tu vas ton, ton framework qui va s'occuper de déployer une instance, euh, que ça soit sur un cloud provider, que ça soit localement avec UEMU, euh, déployer cette instance, la provisionner avec euh, du, du ignition. Et euh, donc ça, c'est pour faire la, le provisioning initial. Et donc ensuite, tu vas faire rouler tes tests que toi, tu vas écrire, par exemple, euh, fais un, un, je sais pas, un Docker Run Alpine euh, Sleep Infinity. Et puis, tu vas t'assurer que tu as bien un conteneur avec Alpine qui roule et qui fait un Sleep Infinity. Et donc, c'est ce genre de, de tests euh, voilà, qu'on qu qu roule. Donc, on a des, des simples, comme celui que j'ai mentionné, et t'en as des un peu plus complexes euh, qu qui se rapprochent plus à ce qu'on appelle du test d'intégration où tu vas réellement déployer un cluster Kubernetes dans, dans, dans ton scénario de test, et tu vas déployer des pods dessus, tu vas regarder avec différents CNI donc avec du Cilium, du Flanel, du Calico, et tu vas regarder que tout fonctionne bien. Et donc ça, ça te permet en fait de, voilà, tu peux pas tout couvrir évidemment, mais ça te permet en fait d'avoir une idée de, oui, ça, ça, ça fonctionne bien, il n'y a pas de régression là-dessus, et on risque pas de péter quelque chose en déployant ça. Donc, ouais, les, tests, que... ouais. les, les, les tests que vous avez rajoutés, justement, ils sont toujours euh, en fonction euh, de problèmes que vous avez eus euh, parce que ce enfin, que, justement, cette couverture de test, vous allez la faire au fur et à mesure Genre, vous avez un problème, vous rajoutez un test, euh, ça va être comment le, la, la, la volonté de rajouter un test particulier Alors, hein. l'objectif, c'est d'augmenter, bien évidemment, le, la, le, la couverture de de flat -car. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas en mesure de donner un indicateur. Ben, c'est compliqué de dire 80% de l'OS est testé. parce que vu que c'est un OS, euh, tu fais ce que tu veux avec, ben, tu peux pas tout couvrir. Donc, comme tu l'as dit, il y a deux cas de figure. Soit on a un bug utilisateur à client à client, à un utilisateur pardon, qui fait remonter un problème. Ça ouais, ça marche pas, si ça. Et ben, on essaye d'identifier. Euh, si on voit que c'est un problème de notre côté, on va on va rajouter un test, on va fixer le problème évidemment, on va rajouter un test pour euh, éviter de la régression. Et sinon, bah, tu as simplement, euh, voilà, ponctuellement, ou des initiatives qui sont prises, bah, « Tiens, cette partie-là, elle n'est pas testée, euh, et bah, écrivons des tests là-dessus et puis euh, faisons-les rouler. » Donc voilà, tu as deux cas de figure, c'est soit il y a un incident qui est relevé par la communauté, soit tu as, euh, as voilà, quelqu'un qui a sur « la euh, on demande en anglais, qui va te dire ouais, « ça serait bien d'avoir un test là-dessus. » Euh, ça prend combien de temps à peu près là, à l'heure actuelle de faire tourner tous vos tests On va essayer d'enlever un peu la partie spawn cloud, puisqu'elle peut être un peu... Euh... Ouais. Mais, mais à peu près, ça va être combien à l'heure actuelle de jouer, de jouer ces tests Alors, euh, si tu roules les tests sur une bonne machine euh, localement, on va dire que tu, peux, tu veux prendre, euh, que tu les roules en parallèle, donc il faut que tu aies une bonne machine. Euh, dans notre CI, ça prend 30-40 minutes à peu près, à rouler tous les tests. Mais euh, comme tu l'as dit, c'est très bien sur d'autres d'autres providers, ça va prendre euh, 10 heures par exemple sur unix Metal, parce que là, c'est du ARM euh, qu'on va tester et tu as aussi le temps de provisioning qui est beaucoup plus lent parce que c'est du Pixie Boot. Donc en fait, euh, là, tu rajoutes beaucoup plus de temps et c'est euh, un sujet sur lequel on travaille justement d'être en mesure de diminuer euh, le temps que prennent l'exécution de la totalité des tests parce que bah, on va en rajouter encore des tests. Donc en fait, euh, si ça prend 50 heures à rouler tous tes tests, c'est pas agréable. Et puis ça impacte aussi forcément le, le, le process de release parce que tu vas le, le, le rallonger parce que tu dois attendre que tes tests aient fini pour, pour, pour décider de la release. Quoi. Là, à l'heure actuelle, le framework que vous utilisez en Go, c'est un framework qui existe déjà. Vous utilisez du GoTest. Enfin, je sais plus le nom d'un des frameworks qui sert à faire des tests comme ça de end ah. to end. Alors, c'est euh, quelque chose de maison. Euh, héritage de CoreOS donc euh, une fois de plus on on retrouve euh, des héritages à quelques endroits donc ça s'appelle cola qui euh, qui est qui fait partie d'une toolbox qui s'appelle mental et mental en fait c'est un ensemble d'outils qui vont te permettre euh, de des images de Flatcar sur un object storage de, euh, de créer euh, différents assets autour de de de Flatcar et en fait uh, cola c'est un, un framework qui est en go et donc euh, qui essaye d'implémenter un petit peu la philosophie du framework euh, de, de testing euh, de go de base et euh, voilà mais c'est quelque chose qui est maison qui est euh, euh, utilisé encore par fedora CoreOS os de leur côté et, euh, et, auquel, euh, voilà, et auquel on contribue euh, tous les jours cool et euh, bah justement euh, je, je rebondis directement là dessus euh, les rapports avec justement euh, feu CoreOS. os euh... Euh... Um... Comment ça se passe parce que justement donc si jamais on résume un peu euh, donc CoreOS qui était l'entreprise du même nom enfin l'OS et l'entreprise du même nom a été donc racheté par Red Hat qui lui-même a été racheté par IBM euh... ah, j'ai oublié ça c'est vrai euh, bah oui c'est d'où ce troll à un moment enfin, ce troll ce, ce tweet euh, des des gens de CoreOS qui avaient euh, sur un panneau euh, zéro jour depuis la dernière acquisition quoi <rire> où ils avaient des compteurs comme ça euh, genre, où ils se faisaient racheter euh, en l'espace d'un an ils se sont fait racheter deux fois donc euh, ça ça, ça, ça a pas mal changé euh... Et euh, donc, on avait euh, historiquement donc euh, Red Hat qui bien sûr fait toujours à sa sauce avait le projet atomique euh, qui était donc un OS pareil pour conteneur euh, mais qui utilisait TriFS, euh, c'est ça je me sou... euh, Le nom Enfin euh, bref, c'était vraiment leur base sous-jacente qui est une technologie euh, qu'ils qu adorent euh, Red Hat visiblement. Oui, euh, puisqu ça. Ouais, puisqu'ils l'utilisent aussi sur euh, sur. Euh, non, l'équivalent de Snap, mais version Red Hat, Flatpak. Voilà, ouais, Flatpak ouais. Utilise, utilise aussi cette technologie-là. Donc, bien sûr, c'est TriFS, mais je je, je, me, je, me, je me lancerai pas là-dedans. Euh, et donc après, mais qui avait vraiment assez mauvaise réputation, Atomic. Et en fait, on a eu un espèce de, de CoreOS washing où euh, Atomic a, a mergé un peu avec CoreOS et est devenu ce nouveau Fedora CoreOS. Euh, quels sont les rapports que vous avez avec eux euh, Comment ça se passe eh bien, c'est euh, assez intéressant parce que t'as dans les deux cas c'est très, très très communautaire. Donc en fait, on est amené à, à discuter ensemble sur certains sujets. J'ai par exemple en tête le sujet euh, Ignition. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de, de ça. Donc c'est un outil qui permet de provisionner ton ton instance Flatcar euh, euh, au, au moment du boot. Donc en fait, ça te permet d'installer des, des, des binaires si tu peux, tu peux récupérer. Ça te permet de voilà. Des, des fichiers euh, sur ton système d'exploitation. Un équivalent en de Cloud Init hein, pour ceux qui. Voilà. Et voilà. Exactement. Euh, et en fait, Flatcar a une espèce de, de petite dette technique, technologique à ce niveau-là c'est qu'on est sur Ignition qui est assez vieux, qui, euh, qui euh, maximum supporte la config V2, alors que maintenant, c'est le, le, la normalité, c'est V3. Donc, en fait, là, euh, toujours dans cette optique euh, flatcard de préserver, d'éviter d'impacter le moins possible les utilisateurs avec, en introduisant des breaking changes, euh, ce qu'on ce qu a décidé de faire, c'est de upgrader Ignition et de supporter et la version 3 et la version 2. Alors que euh, Fedora CoS et Ignition supportent exclusivement la version 3 et ne supportent pas la version 2. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que, du coup, on a été amené à travailler avec les développeurs de, de Ignition, donc du côté euh, du côté Red Hat, euh, pour échanger un petit peu autour de ça, de la faisabilité du projet. Donc, bien évidemment, c'est toujours open source, donc c'est via des issues, via des pull requests. Euh, donc voilà, ouais, donc on a des très bons termes avec eux et c'est euh, assez intéressant de continuer en fait euh, à maintenir ça parce que au final, ce qu'on veut, c'est ouais, fédérer un, une, une communauté d'utilisateurs autour de ces systèmes d'exploitation et c'est pas, on voit pas ça comme des compétiteurs, mais on voit plus ça, euh, voilà, dans le monde open source, et on donne le choix. Euh, aux utilisateurs de pouvoir choisir quels sont leurs leur systèmes d'exploitation qu'ils qu souhaitent avoir. Donc ça passe aussi par une collaboration avec les mainteneurs de ces différents systèmes. Est-ce euh, que tu sais d'ailleurs s'ils avaient un talk au FOSDEM J'ai pas vu euh, de, de, Core, de Fedora Core OS ou de, ou de, de talk rela relatif à ça. Donc euh, Je pourrais pas dire, mais de mémoire en diagonale, j'ai pas vu de. Parce que okay. c'est historiquement, euh, CoreOS a toujours été présent au FOSDEM. Moi personnellement, la première fois où même je les ai vus en physique, euh, c'est justement au FOSDEM 2015 euh, okay. où on est allé les voir parce que donc février 2015 où on va les voir en leur disant bon bah voilà, on a l'idée de mettre euh, du Kubernetes euh, sur euh, donc on a, oh, non, on allait on veut mettre donc OpenStack sur Kubernetes donc on allait voir les gars de CoreOS qui étaient alors à, à ce moment-là en tout cas les gars les plus les plus à l'aise sur les conteneurs. Et, euh, et ils nous ont un peu regardé en mode bah non mais nous on met euh, du Kubernetes dans OpenStack mais jamais l'inverse hein, on, on ne connaît pas ça euh, et donc voilà donc ils étaient présents ils avaient un stand même à ce moment-là ils avaient pas mal de talks euh, qu'ils ont, qu ont pu faire euh, donc voilà. Je pense qu'ils ont été vachement intéressés par par l'idée et la question que, as, que tu leur as ah oui ouais. puisqu'ils ont fait ils ont fait -S un an après donc après un an après Austin donc c'était c'était assez drôle moi je suis parti de, de Claude White à ce moment-là mais j'en connaissais qui était allé chez à Austin au à l'OpenStack Summit d'Austin et qui m'a envoyé des, des messages en direct en me disant non mais les gars ils sont en main main stage la keynote c'est CoreOS qui présente stack leur stack euh, kubernetes pour euh, installer du de, de l'OpenStack. donc euh, donc voilà c'était donc, assez drôle mais après c'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps en fait et à l'heure actuelle ouais. on, a, on a vraiment on a vraiment des technologies en fait qui, qui sont vraiment dans l'air du temps et qui se font un peu partout de manière assez euh, assez artisanale et qui à un moment euh, on là maintenant c'est comme kubernetes dans kubernetes quoi vraiment ce, ce système d'installer des clusters kubernetes tout le monde utilisait cette solution là et personne l'open source parce que parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs mais, euh, mais voilà mais c'était c'était dans l'air du temps mais c'est pour ça que je voulais savoir s'ils avaient toujours ce côté communautaire chez CoreOS via deux rachats qui peuvent être vraiment destructeurs en termes de culture ouais ouais ouais bah et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que le rachat à Microsoft Kinvolk justement je suis content parce que ça a préservé un peu la culture de Kinvolk et, et cet engouement pour bah, résoudre des problèmes, être très community first donc voilà et, et donc ce moment là, vous aviez donc plusieurs. J'ai vu que vous aviez cinq talks euh, au Fosdem cette année. Donc euh, ouais. les Neo Core OS, à dire ceux qui trustent euh, là, non, mais tant mieux. Hein, c'est que vraiment euh, fait du fait du bon boulot. Euh, c'était quoi à peu près les talks euh, que vous aviez Alors, euh, on avait un talk pour euh, parler un petit peu de, la, de tout ce qui est sécurité, hein, un peu au niveau de ton système d'exploitation. Donc, c'était pas forcément dédié Flatcar. C'était illustré avec des exemples de Flatcar. Euh, C'était, voilà, je parlais de SE Linux, de Seccomp, de Audit, enfin tous les petits systèmes et les outils d'écosystème Linux, voilà, qui vont te permettre de sécuriser un petit peu ton ton système d'exploitation pour faire rouler du conteneur. Il y avait Oui, ça c'est important, c'est important de le dire, c'est que on a des outils quand on dit les conteneurs c'est pas sécurisé, euh, il faut voir qu'on a des outils à l'intérieur du kernel qui permettent de sécuriser euh, les conteneurs, c'est c'est pas yolo euh, yolo, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du kernel même si la couche de euh, la couche C group euh, se fait trouer, euh, on a encore d'autres outils derrière s'ils si ont bien été configurés qui sont là pour euh, pour mitiger les problèmes. Donc c'est Exactement. c'est pas yolo euh, c'est pas yolo, j'ai accès à tout euh, en permanence quoi comme, comme souvent euh, souvent, certains le croient euh, sur des conteneurs. C'est ouais, vrai, que ah c'est ouais. important de le rappeler. J'ai déjà vu ça en entreprise, ou ouais, effectivement, où des personnes vont être un peu réticentes à l'idée de déployer du conteneur parce que, ah mais non, euh, c'est pas sécurisé, etc. C'est euh, pas yolo comme tu dis. Ouais. Ouais, c est, c est... Et même d'ailleurs, ça peut même plus sécuriser que la plupart des systèmes où on fait tourner euh, une vieille unité système D euh, sans trop d'isolation de, euh, de, ouais. de, de, par rapport à ça. Enfin, le conteneur permet justement d'avoir encore plus d'isolation parce qu'au moins le système sait où doit tourner euh, le, le le le système enfin ou doit tourner euh, le, le tout le workload en fait donc on a, on a vraiment quelque chose qui peut être plus sécurisé je, je mets un peu parce que tout c'est tout un tout un sujet justement cette isolation euh, cette isolation mais c'est possible c'est possible et tu le dis très bien c'est tout un sujet c'est très complexe l'environnement et je pense que ça nécessiterait euh, bah, il y a des conférences dédiées là dessus justement sur la partie sécurité euh, parce que tu as plein d'outils qui existent, plein de, de, de frameworks, de solutions, de, de ouais, pour, pour sécuriser un peu ton environnement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a bien un talk là-dessus euh, qui était justement parler un petit peu ouais, les solutions un peu standards qui existent euh, Linux euh, pour sécuriser un peu et, euh, et voilà apporter un petit peu de sécurité euh, euh, autour de ça. Donc c'était un peu une overview introduction euh, autour des outils. Il y avait aussi un talk sur euh, Flatcar, comment, euh, comment contribuer à Flatcar, c'est-à-dire comment builder euh, une image Flatcar euh, localement. Euh, Flatcar met à disposition un SDK et en fait, avec ce SDK, tu vas pouvoir euh, bah, étendre le système d'exploitation en rajoutant des packages, en mettant à jour des packages, en, en, en mettant des nouvelles fonctionnalités, voilà, de la configuration. Et en fait, tu vas pouvoir builder euh, localement le, ton image et puis tu vas pouvoir après l'upload, la tester, euh, donc, c'était un, voilà, un talk là-dessus sur euh, comment est-ce que tu peux contribuer à Flatka. Ah, ça, euh, c'est que... que... cool. cool. Donc, c'est même plus que contribuer, c'est-à-dire je peux avoir ma propre image de manière facile, c'est-à-dire sans Exactement. avoir besoin de forquer tout le système. Parce que je sais que, donc euh, autre expérience avec euh, CoreOS, donc euh, chez Creteo, on a essayé de faire un projet euh, qui s'appelait Coco Kubernetes on CoreOS. Euh, et euh, voilà, c'était bon. Voilà, on avait même les déguisements, etc., euh, qui allaient avec. Euh, et un des problèmes qu'on a eu à un moment, alors c'était sur. Euh, sur la couche d'authentification SSSD ou quelque chose comme ça, où il y avait ouais. des options de compilation qui étaient pas forcément bien. Euh, en tout cas, nous, dans notre cas, lien avec le DNS. Je ne me souviens plus. Il faudrait que j'aille voir l'issue que j'avais fait. C'est toujours DNS. C'est toujours voilà, DNS. de toute façon, c'est toujours DNS, en effet. <rire> Mais c'était, enfin, il y avait un lien avec l'AD, le DNS. En hein, bref, c'était pour avoir, avoir euh, l'authentification. Donc, ça veut dire quand on se connectait sur un NECORE OS, de pouvoir avoir donc l'authentification via l'AD euh, la base de pouvoir récupérer la clé SSH donc que la clé SSH soit dans l'AD et que également on arrive à avoir le champ pour savoir quelle est l'image de conteneur qu'on va booter quand la personne se connecte donc c'est-à-dire d'être directement dans un toolbox enfin directement par une image que la personne pouvait configurer Bref. et on avait un problème dans notre cas et on avait essayé de faire une contribution et je crois que ma contribution avait fait péter le bill pendant quelques semaines. Euh, et donc, Pareil, bah... que ça me fait, euh, ça me que ça, ça me fait penser à ça. Parce que dans notre cas, localement, dans notre contexte, ça marchait plutôt bien. Euh, mais c'est vrai que rebuilder entièrement tout le système, en plus, on était en hackathon à ce moment-là, c'était… En plus, ouais. Ouais, C'était un enfer, on n'avait pas vraiment le temps, donc on avait essayé de faire notre truc. Moi, j'avais vu le problème, j'avais commencé à faire un patch en disant bon bah, voilà, le patch il devrait marcher. Mais en gros, je n'avais pas la capacité de pouvoir le tester. Et donc là, ce que tu me dis, c'est globalement, on peut avoir une système de, un système en gros, de layering, c'est-à-dire j'hérite de tout Flatcar et je rajoute mon petit patch. Euh... Exactement, exactement. Et euh, donc en fait, euh, Flatcar, on va dire qu'il y a trois euh, repos euh, importants pour builder Flatcar, donc tu as CoreOS Overlay, Portage Sable, et Donc ça, c'est le nom des trois de GitHub. Et en fait, euh, si tu veux commencer à t'amuser à, à bidouiller un petit peu, bah, ça va être simplement euh, prendre l'état de ces trois branches à une version précise ou à la version euh, main. Et ensuite, euh, avec le SDK, tu vas juste rouler deux commandes. Ça va builder les packages et builder l'image. Et le, to le tout total, ça te prend euh, allez, euh, 40 minutes peut-être au total pour builder une image et avoir euh, une ISO qui est disponible sur ton système d'exploitation que tu peux tester. Donc, euh, tu vas euh, vraiment hériter de ce qui est existant en prod et ensuite, tu vas rajouter bah, si tu as un patch, si tu as un package à ajouter euh, ou à une modification à faire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ouais, ça te permet simplement de, de pouvoir t'amuser avec. Euh, soit si tu veux contribuer, donc euh, faire quelque chose upstream, soit euh, bah, si tu as envie, euh, tu as vraiment des besoins euh, propres à toi qui sont pas nécessairement euh, en mesure d'être mis euh, upstream parce que ça intéresserait pas tout le monde. Euh, bah, tu vas pouvoir le faire euh, localement. Quoi. Ouais, un module à compiler, euh, ouais. quelque chose comme ça. Je, je connais que certains ont des, ont des sécurités qui sont pas faites par exemple par sudo ils ont besoin de kernel enfin euh, de, de, de modules propriétaires à rajouter dans leur kernel. Potentiellement, voilà. ça peut servir à ce genre de choses. Non, c'est vraiment. Et, et alors, pour, la petit, pour la petite histoire, une fois sur le, sur le chat communautaire, tu avais même une personne qui, a, qui avait réussi, je crois, à installer toute la suite X11 sur, sur Flatcar. Alors, je sais pas pourquoi il en avait besoin, mais ouais, il était super intéressé, donc euh, tu avais tous le module kernel à installer qu'il fallait, donc les drivers, le euh, voilà, toute la, la la couche logicielle aussi qui allait en plus et donc ça c'était ouais, c'était intéressant, mais voilà, du coup, on a aidé euh, à, à à faire ça. Mais là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas être en mesure de mettre upstream parce que ça intéresse personne euh, d'avoir euh, d'avoir du 11 qui tourne sur euh, sur Fatcar. Question, euh, question là qui, euh, c'est un petit sujet. Alors là, pour le coup, c'est une lubie personnelle. Hein. Est-ce que vous avez euh, comme intention de passer euh, à des architectures x86-64 un peu plus récentes? Euh, donc, il y a eu euh, une décomposition en x86-64 euh, normale, la V2, la V3 et la V4 qui à chaque fois rajoutent des instructions différentes. Euh, okay. Donc, ça, c'est une grande euh, di discussion dans Arch, par exemple, de passer soit tout le monde en V2, donc avoir des instructions qui n'ont pas 15 ans, mais qui en ont 10 quoi euh, et, euh, et euh, est ce que vous avez l'intention d'avoir justement plus que du x 86 mais du x 86 euh, 64 enfin du x36 64 un peu plus récent donc avec potentiellement des paquets compilés avec des instructions un peu plus que ouais. celles de, euh, de de la font 64 euh, de 2000 quoi alors ça j'ai aucune idée euh, pour être honnête euh, ce que tu peux faire c'est ouvrir une issue sur sur l'époque ouais. plate car et mais euh, alors j'essaie de visualiser un petit peu à quel niveau ça ça ça, ça en fait, c'est au niveau de toute ta couche, en fait. En fait, à l'heure actuelle, il faut voir que la plupart des distributions euh, sont extrêmement euh, pessimistes. Elles build du x86-64 tel que ça a été formalisé par les premiers atlans 64. C'est les mêmes instructions qu'il y a dedans. Ce qui fait que si tu as des nouvelles instructions à SSE, euh, si jamais tu as du AVX, alors encore pire de l'AVX 512, euh, le compilateur ne compilera jamais avec ça. C'est-à-dire que le compilateur GCC est configuré pour une architecture extrêmement vieille. Et, euh, et en gros, ce qui a été créé il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ont créé des, euh, des micros architectures je crois que c'est le nom qui, qui a été donné, et de dire, on va décomposer le x en donc le legacy x 8664 on va faire V2 qui rajoute des instructions SSE1 et SSE2, mes souvenirs, et euh, ensuite, on a les instructions x 64 v 3 qui rajoutent encore des instructions SSE et le V4 qui rajoute, je crois, les AVX256 et 512. 512, je suis même pas sûr. Mais en gros, ça, ça, pour permettre demain euh, de pouvoir builder des, des distributions qui soient beaucoup plus rapides, on parle beaucoup de Green IT à l'heure actuelle, il faut voir que... Il peut y avoir des différences de build très importantes là-dedans et de se dire bah, d'avoir tout mon système, donc aussi bien le kernel mais également toute la stack autour, qui soit buildé avec une architecture. Donc en fait, potentiellement, je pourrais aller chercher mon flat -car et dire je veux un flat -car, euh, compatible avec telle version des processeurs, telle version, telle version, telle version, telle version, et de me dire que comme ça, j'ai une. Enfin voilà, avoir un build un peu plus. Euh, un peu donc, plus custom. Donc, donc si je comprends bien, alors du coup c'est une option euh, que tu vas passer à GCC et il faut que ton hardware le supporte aussi. Exactement. Et donc potentiellement, en fait, il faut que tu connaisses l'architecture de tes, de tes processeurs. Euh, est-ce que c'est du NLM, est-ce que c'est du euh, Skylake, etc. dans, okay. dans les architectures euh, euh, Intel et qui vont permettre de dire comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on a un peu standardisé, on n'a pas juste fait des architectures que pour une Intel, mais on a standardisé pour dire, comme ça on peut savoir même chez AMD, Intel ou n'importe qui, qui qui ferait du X86 ce que ce serait. Donc voilà, Donc, ça c'est juste une question personnelle parce que voilà j'aime bien les petites optimisations comme ça de ce genre de choses et euh, quand on est dans des dans des infrastructures un peu euh, des, des kernels un peu immutables comme ça, enfin distribution immutable, ça pourrait être assez cool d'avoir vraiment en plus d'être dédié conteneur, c'est d'être en plus dédié euh, performance euh, et je sais que notamment Clear, le projet Clear Linux, euh, est très en pointe là-dessus puisque justement porté par Intel où pour le coup ils ont toutes les instructions de compilation les plus euh, bâtards euh, possibles euh, d'activer pour pouvoir permettre ce type de d'usage et eh ben écoute c'est super intéressant euh, je regarderai et euh, mais Alors pour toi pour que... ça te rajoute des tests hein. je, ça te rajoute ouais. x test étant ouais. euh, potentiellement un bug de compilation euh, d'une optimisation gcc euh, ouais du coup euh, je pense que on a les, voilà, les options de configuration par défaut gcc plus quelques petits trucs custom je pense par dessus mais voilà on n'a pas encore exploré ce voie donc euh, c'est assez intéressant avec tu mets ça sur la table Ouais, et, et arch notamment, là maintenant, a, a commencé à se dire que peut-être ils allaient passer par défaut à la V2 okay. euh, en se disant, bah, la V2, c'est des processeurs qui ont 10 ans. Euh, not normalement, notre système ne marchera, euh, marchera pas sur des choses beaucoup plus vieux que ça. Ouais. donc euh, C'est notamment une idée euh, qui, est, euh, qui est en vogue là-dessus, euh, de passer là-dedans, ou alors d'avoir Mais... du multi arch ça veut dire d'avoir du V1 et du V3, notamment. Okay. Mais ouais, c'est intéressant, surtout si ça s'inscrit, comme tu disais, dans la démarche un peu Green IT, euh... Euh, ça fait entièrement du sens quoi euh, bah, bah, ouais, je, pense, je pense que tu avais peut-être des applications de sécurité aussi ils peuvent être plus intéressantes je sais pas si ça rentre en jeu un peu tu utilises des instructions mais pas tant que ça c'est vraiment au niveau de, de l'architecture euh, l'un dedans euh, qui est utilisée non sur les problématiques de sécurité ça va vraiment être euh, plutôt euh, les les options de mitigation que tu vas mettre dans ton gcc euh, de euh, de euh, un peu random ta stack pour faire en sorte ouais. de pas... Enfin, voilà, toutes les options de sécurité que tu vas pouvoir mettre, ouais, ouais. des options de compilation là-dedans. Mais en fait, euh, souvent, c'est compliqué pour les distributions généralistes du type Debian, etc., de le mettre, parce que quand elles le mettent, elles le mettent d'un seul coup pour des milliers de paquets en même temps. Ouais. Euh, et donc, c'est extrêmement compliqué pour elles de, de, de le mettre en place. Euh, là où, dans une distribution qui fait à la fin euh, 200-300 mégas, ça doit être à peu près ça, le, le, le flatcard... Enfin, ouais, en termes de nombre de logiciels, d'avoir une stack beaucoup plus réduite, ça peut déjà être pas mal. Après, il y a tout un sujet, malheureusement, sur les conteneurs où je ne peux pas dire euh, « je veux un conteneur de type x 86 64 euh, », c'est-à-dire tout toute le multi-arche, il ne supporte pas encore la micro-architecture. Moi, j'aimerais que mon processeur, par exemple, il dise, voilà, je suis compatible V4, bah, si j'ai un conteneur V4, je le prends, sinon je prends un V3, sinon je prends un V2, sinon je prends x 86 ». AMD64, ouais. comme on l'appelle souvent euh, comme ça. Euh, malheureusement, il n'y a pas encore cette stack-là. Donc ça, c'est encore un autre sujet dans les conteneurs, alors que ce serait extrêmement adapté pour ça d'avoir exactement le conteneur compilé avec les bonnes options. Qui va bien, ouais. Ouais, ouais. Et qui peut faire des différences très importantes dans certains cas. Hein. Vraiment, c'est sur certains loads, sur certains workloads, notamment tous ceux qui font du machine learning ou des choses comme ça. On voit tout de suite la différence quand on commence à utiliser les bonnes instructions de matrice de, de, de, et de virgule flottante. OK, ouais, vachement intéressant en tout cas, ouais. Ça, ça aidé voilà. à tout un talk et, à, et à... Ouais, je, ça, voilà. ça c'est ma petite lubie perso que j'essaye de faire, voilà. Et mais c'est des choses voilà, que j'aimerais que ce qu soit un peu plus pris en compte. Ouais. J'en parle là, dans DevOps, comme ça, tout le monde saura que ça existe, qu'on peut optimiser son logiciel avec, avec des options de compilation ouais, qui peuvent avoir un impact, au final, assez important. Okay. Donc voilà. Euh, et donc euh, ouais. Donc on, on disait donc euh, cette partie, euh, cette partie euh, sécurité, euh, la partie contribution. Est-ce que tu as, est-ce que tu te souviens d'autres talks euh... Ouais, il y, y avait un talk sur euh, bah, tout ce qui est la partie. Euh immutabilité, slash immutabilité, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, donc justement, qu'est-ce que c'est euh, Flatcar à ce niveau-là Comment c'est géré au niveau du système d'exploitation Donc en fait, tu parlais d'OStree de, de pour pour Fedora C'est ça, OStree, euh, c'est voilà, pas TRIFS comme j'ai dit, c'est OStree en effet. Flatcar, c'est un modèle différent, c'est du AB partitioning. C'est vraiment euh, le système d'exploitation qui est installé sur une partition. Euh, donc tout le slash USR qui est installé là. Et quand tu as une update qui est fait, bah c'est écrit sur une partition B, et ensuite tu switches au boot euh, de A vers B. Donc ça te permet voilà d'avoir du de pouvoir rollback si la euh, si mise à jour euh, pour XY raison a euh, un petit problème, et ça te permet toujours de conserver en fait la, la n-1 euh, sur, sur ton disque. Donc, est, ouais, alors voilà, que est... Au, S3, au S3 on a quelque chose où en fait on a un différentiel qui est fait ouais, en est fonction de. C'est presque du git. De... Presque ouais, ouais. Du git euh, je caricature mais euh, c'est t'as un commit et puis euh, et, et donc voilà. Ouais, cette approche-là qui est vachement intéressante aussi. Euh, D'ailleurs, il euh, y a eu des questions sur, euh, euh, pendant ce talk-là, ou, euh, ou quel, quel est le mieux, en fait Est-ce que le mieux, c'est de faire du AB partitioning Est-ce que c'est de faire du tu euh, T'as même, avec BetterFS, tu peux faire aussi euh, des choses comme ça. Et donc, t'avais une question qui était à... Qui a, que, que Kai, donc la personne qui a donné le talk, a répondu. Euh, bah, évidemment, t'as pas de, de choix miraculeux. Hein. T'as as toujours les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. Donc, euh, donc ouais, je vous invite à aller voir ce, ce talk qui était assez intéressant euh, euh... Sachant qu'il y a des solutions aussi même qui sont un peu encore différentes euh, puisque en fait la plupart du temps l'avantage de OS3 c'est qu'on va pouvoir télécharger que le différentiel c'est surtout ouais. ça c'est surtout pour les... C'est incrémental euh... ouais voilà, c'est on a on a un incrémental. Euh, on a euh, le logiciel CAsync qui a été fait par Lennard Poltring, euh, ouais, qui ouais. permet de faire en fait en gros, je te donne un fichier distant, je te donne un fichier local, et en fait quand je vais aller télécharger le fichier distant, je vais télécharger que la différence. Et il sait le faire même sur des OS. Et ça c'est un truc, je crois que je crois qu'il y avait un, une, une issue dans le repo Core OS là-dedans pour justement utiliser CAsync pour en fait créer la partition B en utilisant la partition A. Et donc okay. comme ça, en fait, en permanence, tu vas les télécharger que le différentiel. Donc ouais. même si le blob est extrêmement grand, mais qu'il y a juste un fichier qui change, en fait, il va recréer la partition B en utilisant seulement le diff de la partie de, de, de, du distant, en utilisant la partition A. Et donc on a, on a en fait un espèce de mélange entre les deux qui permet d'avoir un système simple, donc auditable assez facilement, plus que S3 qui est une énorme usine à gaz, euh, tout en gardant un peu ce système de différentiel euh, assez simple. Et donc, euh, CAsync fait ça, euh, c'est son but euh, là-dedans et il marche aussi avec des euh, des fichiers euh, des fichiers raw quoi donc vraiment tu peux lui donner d'un d'un côté euh, la partition A et de l'autre côté euh, un binaire euh, un binaire et il fera tout seul le différentiel binaire à l'intérieur okay, ouais. en comprenant euh, comprenant voilà donc c'est aussi possible d'avoir ça mais ça c'est dans le processus de release euh, du côté euh, du côté de la distribution bah, au, au niveau de, de système D, tu as aussi euh, système d 6 X qui commence à faire un peu du bruit euh, à ce niveau-là. Donc euh, ça aussi, flatcard il y a une issue qui est ouvert sur le repo GitHub pour voir justement si on pourrait hériter de ce mécanisme, euh, non pas pour remplacer le partitioning AB, mais pouvoir euh, te permettre d'étendre un peu ce, ce caractère immutable de, de, du, du système d'exploitation. Si tu veux faire rouler ton propre euh, container runtime, si tu veux faire rouler une version différente de Docker que celle qui est chipée. Euh, donc pour l'instant, avec FlatCart, tu as des mécanismes voilà, qui permettent de contourner ça, mais c'est des mécanismes homemade, on va dire. Euh, L'intérêt voilà, d'utiliser le système des x c'est justement pour pallier à ça et puis utiliser des trucs upstream, des technos que tout le monde utilise euh, et, les, et le merger à FlatCart. Donc, ça aussi, c'est des, voilà, des, des choses qui sont en, en cours. Euh, voilà, de, de, de, ça, on regarde on regarde comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça. Et, comme d'habitude, c'est public. Hein, donc si vous avez euh, si as envie de participer à la, à la discussion, n'hésitez pas. Et euh, d'ailleurs, là, vous, tu parlais de Docker, vous utilisez toujours, vous avez encore le démon Docker dans Flatcar ou est-ce que vous êtes passé à du Containerd ou un autre euh, CRI euh... Euh, Alors du coup, euh, tu vas avoir euh, Containerd euh, qui est shippé, euh, donc euh, tu as ça. Et euh, avec euh, donc, le système que je te parlais, là, Torx, c'est en fait toutes tes images euh, Docker, enfin toutes tes commandes Docker sont passées d'abord par euh, Torx et en fait, qui va te permettre d'utiliser euh, l'installation qui va bien l'image qui va bien puisqu'en en fait on donne un moyen de, de customiser euh, tes, euh, donc, ton Docker ton, ton daemon etc euh, au moment du boot de l'instance avec Torx mais voilà, c'est un système qui est homemade et qu'on aimerait remplacer euh, dans le futur par un système de sys-texte euh, dans le futur mais voilà pour l'instant c'est ça et ça nous permet bah, ça nous permettrait de, de pouvoir shipper du Podman par exemple pour l'instant qui est pas shippé avec Pia et beaucoup d'utilisateurs euh, souhaiteraient l'avoir moi aussi personnellement Et euh, donc voilà. mais pour l'instant ouais c'est une stack classique on va dire ok euh, est-ce qu'il y avait un autre talk il y avait un autre talk, euh... Euh, un autre talk sur euh, ouais, tout le système de mise à jour en fait de Flatcar euh, euh, comment ça marche donc là on a on a reparlé un petit peu du, du système de release euh, alpha bêta stable euh, comment l'auto update fonctionne euh, comment euh, donc voilà. parce que finalement en fait Flatcar par défaut se update tout seul donc tu vas, tu, vas, tu vas le déployer et lui il va aller euh, pinguer un serveur public euh, dont tu as parlé tout à l'heure au Nebraska euh, pour voir s'il y a l'update à faire. Si, si, euh, et s'il y a une update à faire, bah, récupérer la, le nouveau payload et puis euh, l'écrire dans la partition B et rebooter tout seul. Euh, voilà. Et donc tout ça, c'est customisable, c'est configurable bien évidemment. Et euh, voilà, tout ce, tout ce talk-là est autour de ça. Vous avez toujours Locksmith ou pas qui euh, justement fait euh... ouais. Ouais. Locksmith continue à tourner, je continue à faire des releases de temps en temps sur ça. Et on est en train actuellement de faire une preuve de concept de Locksmith plus euh, Fleetlock. Je ne sais pas si t'as entendu parler de Fleetlock, mais toi, c est, c est... tu parlais tout à l'heure de la Fedora OS, comment ça se passait, les, les relations avec eux. Euh, Fleetlock, justement, c'est quelque chose qui est utilisé du côté de Fedora OS, c'est un protocole qu'ils ont défini. Et en fait, euh, qui te permet justement de gérer toutes des updates de, de, de, de flotte de nœuds qui sont déployés. Et euh, voilà. Et on est en train de, de, de faire une preuve de concept de Fleetlock plus Locksmith pour pouvoir, euh, bah, de nouveau, euh, euh, rejoindre un peu les autres quest ce qu'ils font. Euh, donc, donc toujours ce, ce côté-là communautaire, quoi. Ouais, pour rappel, LuxMix FleetLog, c'est vraiment... Euh, quand on a une nouvelle mise à jour, imaginons qu'il y a une mise à jour qui soit disponible, qu'on a 200 nœuds, on n'a pas envie que les 200 nœuds se rebootent d'un seul coup. Voilà. Donc même si dans le protocole Omaha et au niveau du Nebraska, on peut faire un throttling, euh, potentiellement, si jamais on utilise donc votre repo communautaire, euh, potentiellement si nos 200 nœuds sont dans le premier batch, et ben, les 200 nœuds rebootent Quasiment instantanément, enfin, voilà. dans, dans la période de refresh. Euh, ce qui peut être un problème, clairement. Et donc, Locksmith va permettre donc de loquer et de dire je veux que dans mon cluster, il y ait que deux nœuds qui puissent se mettre à jour, deux, trois, enfin, X nœuds voilà. qui puissent se mettre à jour en même temps. Et donc, chacun prend un lock et, euh, et attend. Et donc, en gros, tant que l'update n'est pas fini, le lock n'est pas euh, release, euh, qui fait qu'une autre voilà. machine ne peut pas se mettre à jour. Et, euh, et en fait, du coup, Locksmith, avec le fameux système de lock, euh comme ça qui fonctionne, et puis tu vas aussi pouvoir dire définir des, des, des plages horaires pour, pour tes mises à jour de nœuds, si tu veux que ça t'arrange, que tes nœuds ils soient abdaités à minuit, le mercredi, ou des choses comme ça. Et en fait, le problème avec ce système de lock, comme tu l'as dit, c'est que tu dois l'acquérir, et en fait, toute la partie bah, gestion du log c'est avec un, un nœud et de CD qui roule derrière. Et en fait, l'intérêt d'utiliser Fleet c'est que tu vas pouvoir t'affranchir de cette limitation technique et avoir euh, réellement ce que tu veux pour te, te filer un lock euh, ou pas, tu vois. Et donc, je caricature, mais tu pourrais presque euh, détenir le lock euh, avec euh, un petit serveur web que tu aurais fait toi-même custom et puis euh, approuver manuellement un reboot de nœud euh, si tu as, de, de, as envie de faire ça. Mais tu n'as plus de etcd qui tourne derrière. Ça va être vraiment, euh, avec l'implémentation de FitLock, à, tant que c'est compatible, ça va. Tant que ça, ça implémente le protocole FitLock, ça va. Tu vas pouvoir utiliser n'importe quel serveur en, en, en back. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc, il euh, y a une pull request qui est ouvert par quelqu'un de la communauté pour l'instant, c'est euh, quelque chose qu'on suit euh, pour faire une preuve de concept avec ça. Ok, parce que enfin, je ne me souviens plus si j'avais euh, si je l'avais mis en place à l'époque, mais je me souviens qu'il y avait un opérateur euh, CoreOS à l'époque qui permettait justement de gérer ça, mais directement depuis Kubernetes. Et donc en fait, d'avoir comme ça euh, une... Tu du coup... Tu parles peut-être, Typhoon qui ont un opérateur qui permet qui implémentent Fleetlock. Donc, si tu as déjà joué avec Fleetlock, c'est sûrement celui-là que tu as utilisé. Euh, et sinon, tu as aussi dans le Flatcar Linux Update Operator, je crois. Fluo. Ça devait être ça. Euh, donc, ça, c'est voilà, Fluo, c'est l'implémentation de Locksmith en opérateur. C'est ça. Donc euh, qui permet comme ça d'avoir d'avoir une gestion euh, et, euh, et donc justement à l'heure actuelle vous restez donc un container OS puisque vous pouvez faire tourner n'importe quel container vous n'êtes pas encore un Kubernetes OS comme peut l'être Talos euh, est-ce qu'il y a un but là-dedans est-ce qu'en gros vous avez souvent des usages hors Kubernetes de votre de Flatcar dans ce que vous alors euh, de l'expérience que j'ai vu pour l'instant euh, c'est essentiellement du Kubernetes quand on a des, des des issues qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont ouvertes euh, donc, euh, je pense que oui, on peut, on peut dire que Flatcar, c'est du Kubernetes OS euh, parce que majoritairement, des use cases, ça va être ça qui tourne. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tests, en fait, on focus un petit peu sur déployer des clusters parce que c'est ce qui nous permet en plus de tester le plus de fonctionnalités de Flatcar. Parce que quand tu déploies un cluster, bah, entends bien que tu as toutes les technologies sous jacentes qui sont mobilisées euh, dans ton test. Donc, euh, sur le container runtime, que ce soit euh, linux que ce soit euh, la, la, la partie réseau, etc. Donc euh, ça, c'est assez intéressant euh, de, de dire ça. Mais euh, c'est vrai que voilà, t'as pas les, les outils qui sont chippés donc t'as pas QCTL qui est chippé avec euh, le système d'exploitation. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois installer au moment du provisioning avec euh, avec l'émission et donc justement il n'y a pas un... donc là tu as parlé d'ignition v3 alors moi j'ai rarement utilisé ignition parce en fait quand j'ai fini la euh, partie euh, historique euh, bar metal euh, chez les acteurs où j'étais euh, ignition venait d'arriver et servait surtout pour la partie provisioning des disques en fait c'était surtout son son usage euh, à ce moment là donc on avait un mix ignition euh, ignition Cloud Init. Euh... Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'avoir justement une configuration un ignition v3 ou enfin peut-être dans le v4 d'avoir justement cette partie euh, je te donne une configuration cubadm enfin je te donne une configuration de qu'est-ce que doit ressembler mon nœud quel est le master que enfin le, le control plane que je dois rejoindre et euh, est-ce qu'il y a cette volonté là à un moment donné d'avoir encore plus cette facilitation peut-être pour être en plus intégré via la machine ctl enfin la machine api euh, alors ça, ça sera intéressant de voir directement donc avec le upstream ignition, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de nouveau, donc ils se font plein de choses. Euh, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait justement de, de, de solution euh, magique qui permet justement, tu donnes une config et ça, et ça join comme il faut. Euh, mais ce qu'on va utiliser, euh, par exemple, pour, euh, si tu veux déployer un cluster, bah, tu vas euh, simplement euh, récupérer tes binaires, etc. Tu vas passer ta config en dur, ça va l'écrire sur le disque et puis... Euh, et euh, mais voilà, ça va être en deux temps. Si tu as un master, si tu as un contrôleur et un worker, ça va être en deux temps pour récupérer le token, etc. C'est bon, c'est une installation classique, on va dire. Euh, et c'est comme ça que c'est roulé dans les tests. Pour l'instant, c'est un gros fichier euh, Inition qui va te, qui va t'installer les, les binaires qui vont bien, créer les fichiers les, les systèmes des, les services systèmes D qui vont bien aussi, euh, parce qu'avec Inition, tu vas pouvoir définir des services systèmes D. Euh, avec des drop-ins ou, ou directement en dur. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'au final, après, tu arrives sur un système qui est presque entièrement administré par, par, par des services système D. Donc ça, c'est cool. Et euh, Ignition, si je me souviens, on est euh, sur une, une passe unique. Donc en fait, on ne on repasse, repasse pas à chaque fois. C'est vraiment fait pour vraiment la phase de provisioning pure de l'OS. Euh, voilà. C'est initial et c'est fait euh, early boot. Euh, donc euh, c'est euh, avant même que le système est totalement booté. En fait, c'est là que c'est fait, quoi. Donc euh, ça, ça roule une fois, tu peux forcer euh, à ce qu'il roule une seconde fois si on euh, a réellement envie euh, en ajoutant euh, une kernel command line. Mais, euh, mais voilà, c'est pas prévu pour, euh, à la différence de Cluedinit qui lui va rouler à chaque fois, euh, si je ne m'abuse, il va rouler à chaque fois, à chaque bout d'instance. ça roule une fois, une fois pour toutes. D'accord, et donc en gros on est vraiment dans du logique co, euh, c'est-à-dire euh, si, si on a envie de changer quelque chose, on la pète, euh, ouais. on la pète et on Bye. la... Et voilà, une fois de plus pour diminuer le drift, etc. Donc là, arrives, tu arrives, tu provisionnes une fois et puis ça ne marche pas ou tu as besoin de modifier quelque chose, bah, tu repars de zéro, tu versionnes ta nouvelle configuration et puis tu, euh, tu redéploies une instance. À l'heure actuelle, les plus grosses euh, installations, enfin, quelles sont les plus grosses installations de Flatcar que vous connaissez, euh, de, les plus gros ouais. utilisateurs, peut-être pas forcément les noms si vous ne pouvez pas donner, mais la taille, la, la charge, la taille d'équipe qui le gère chez un client Je n'ai pas en tête, mais on avait fait euh, un petit sondage alors, je vais tout de aller voir, mais je pense que ça doit être euh, en moyenne ça doit être 30-40 nœuds qui sont déployés peut-être. Mais euh, j'ai pas de. Voilà. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-dessus. Ok, donc pour répondre à ta question, 82% des utilisateurs Flatcar ont reporté qu'ils roulaient du Kubernetes. Ok. Je me demande ce que Et... font les 20%, les 20 qui restent, mais bah, du conteneur classique. Ouais. <rire> et puis, je me suis pas qu'il y avait une stat, euh, peut-être. Non, mais c'est globalement ça, l'ordre d'idée, toi. En tout cas, quand tu. vois. voilà. l'heure actuelle, c'est euh... dans les 30-40 nœuds pour un, pour un, pour un, pour un cluster. Euh, enfin, les, les, la plupart de vos utilisateurs, on va dire. Ouais, voilà. Donc, c'est entre 10 et 100 euh, que, en moyenne, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça se Tu T'as quelqu'un qui a répondu plus, plus de 1000. Donc, euh, je serais intéressé de voir, de voir l'infra. <rire> bah après, c'est ça l'intérêt de l'Immutable, c'est que, ouais. euh, bah en fait, un que, ou que mille, avec... Voilà, c'est ça, c'est pareil. C'est à peu près pareil, le temps de tester un nouveau matos qui arrive et de savoir est-ce que ça passe bien dessus et tester une nouvelle release. quoi. Ouais. Sachant que euh, si jamais on commence à avoir pas mal de monde, justement, on peut s'abonner à des, à des channels bêta et, et avoir quelque chose bah, d'un peu plus chaos. C'est quelque chose qu'on qu recommande, en fait justement, de, dans, dans ton infra, d'avoir quelques, quelques channels bêta. Euh, pour euh, bah, voilà, parce que ça fait partie aussi euh, de, de, de tout le release process et d'avoir du feedback de la communauté des utilisateurs euh, si tu as, si as un nœud qui pète euh, genre dernièrement on a eu une petite blague qui était assez intéressante euh, ça a été ouvert euh, vendredi sur comme problème Sylium euh, qui crachait en fait euh, au démarrage de, de l'instance à cause d'un bug fixe dans un kernel LTS c'était vraiment intéressant parce que euh, du coup ça remet en cause euh, Qu'est-ce qui est chippé avec des, des kernels à LTS Donc normalement, c'est censé être que du CVE, euh, des correctifs de sécurité. Et en fait, là, du coup, tu as un bug fix euh, qui était lié à une autre feature. Qui était enfin, tu remontes hein, après, c'est une suite d'événements. Et du coup, c'était intéressant parce qu'au final, ça arrive en stable. Et du coup, tu dis, bah, c'est juste euh, la mise à jour kernel, c'est du stable. Il y avait aucune nouvelle fonctionnalité, ni rien. Et hop, ça a pété. Ci, hein, quoi. Mais ça veut dire aussi que Cilium ne l'a pas détecté avant, et n'avait pas lui-même son processus de test euh, sur les versions... Sur, sur le, voilà, sur le, sur le nouveau kernel, ouais. Donc, euh, en, fait, en, théorie, en théorie, ça aurait dû être ça, en fait, un ouais. peu le... À ah, ouais. Mais, euh, mais du coup, ah, là, Vous l'avez trouvé, c'est cool, mais c'est... Et, euh, et du coup, ce qui est assez intéressant, une fois de plus, c'est que là, tu as toute la... Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une contribution, une contribution au niveau de Cilium qui a été faite pour, pour patcher uh, Cilium, pour que ça fonctionne correctement. Euh, et tu as aussi un test case qui a été rajouté à Flatcard. Pour l'instant, Cilium est testé, mais ce n'était pas cette fonctionnalité euh, de Cilium, c'était du, du, IP, du IPSec qui était testé. Donc, c'était cette partie-là qui était cassée. Euh, et du coup, ça, on l'a rajouté aussi en batterie de test euh, pour, pour, éviter des, pour identifier d'éventuelles régressions en futur. OK. Oh, bah C'est plutôt cool. Euh, Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter que tu verrais euh, là sur le... Même sur le FOSDEM, même en règle générale, est-ce qu'il y avait des confs que tu as vus Ouais, euh, bah, je suis allé... Euh, du coup, euh, comme je te dis, je suis, je suis dans une asso avec Ingénieur Sans Frontières. Et du coup, euh, on est très intéressé aussi euh, dans l'équipe informatique de tout ce qui se fait euh, en open source au niveau communautaire, etc. Donc, on a regardé en fait le FOSDEM ensemble. On s'est euh, euh, ouvert un chat et puis euh, on discutait. Voilà, euh, ah, je vais aller voir telle conférence, telle conférence. Donc, c'était assez intéressant. Puis le soir, on s'est fait un petit apéro pour. Euh, Ouais, pour euh, relater nos histoires du Dev. Donc ouais, j'ai joué le jeu aussi d'aller voir euh, d'autres talks qui m'intéressaient bien. Euh, je suis allé voir euh, un talk sur, sur Java. <rire> Premier talk du de Dev sur Open fait, JDK. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, dans l'écosystème Java Les nouvelles fonctionnalités du langage. Euh, donc ouais, c'était assez intéressant. Euh, Java, c'est pas un langage que je fais tous les jours euh, et j'ai pas trop l'occasion de voir, mais je trouvais ça. J'étais curieux de voir un petit peu ce qui se faisait, euh, ce qui se faisait de nouveau. Euh, j'étais allé voir un talk aussi sur euh, Nemo Mobile donc qui est un système d'exploitation libre euh, pour les téléphones euh, donc ça c'était aussi intéressant avec une petite démo euh, montrer un petit peu l'état de, de la chose comment ça fonctionne, comment contribuer euh, donc ça c'était assez intéressant et puis j'aime bien en fait toute la partie libriste qui est autour de ça sur la, sur la téléphonie et puis euh, plus, voilà j'ai vu aussi je crois que c'est tout quelque chose sur euh... ah oui Ansible Ara, exact euh, donc là, ouais, ça c'était, euh, je crois que c'est une personne de Red Hat qui, qui a fait talk. Et euh, ça c'était assez intéressant sur euh, une fonctionnalité dans cible, enfin, une fonctionnalité, un plugin dans cible qui permet en fait de collecter tous tes logs au moment de l'exécution dans le pour les, euh, les balancer dans une base de données derrière et ensuite pouvoir euh, bah, naviguer, euh, récupérer un historique, euh, identifier tout ce qui est en fail, tout ce qui est en erreur, tout ce qui est en succès. Voilà, euh, ouais. c'est vraiment juste. Euh, rendre persistante et logs en pour pouvoir ensuite naviguer à travers. C'était assez cool, l'outil était assez sympa, euh, c'est une implémentation en Django derrière, donc euh, c'était assez gros cool de voir ça euh, live, et puis, euh, puis voilà, toute la, la problématique autour était assez intéressante parce que la personne expliquait que euh, des fois dans, dans leur CI, ils avaient plus de, plus de 50 000 lignes de logs, euh, et donc bah, quand il y avait un truc qui passait pas au niveau en bah il fallait remonter tout le traceback pour voir... Euh, ou est-ce que c'était pété et du coup c'était euh, lui montrer comment avec Ansible justement ils arrivaient à, à pallier à ça et puis pouvoir naviguer rapidement dans tes logs pour pouvoir identifier les problèmes. C'est enfin, vrai, là, t'as parlé de tout l'aspect libriste euh, qu'on a dans, dans le FOSDEM. C'est quelque chose qui est extrêmement présent et extrêmement... Euh, euh, enfin, et surtout quand on y est, quoi. là, pour le coup, c'est la foire aux libristes euh, à fond. C'est euh, pour ça que je t'encourage, euh, dès que tu peux, à y aller, euh, si jamais tu n'y es pas allé. Ça a l'air vraiment unique, en plus, euh, Où ça a l'air super convivial. Euh... Euh, tu, tu discutes de tech euh, en buvant une bière, enfin toi ça a l'air vraiment cool euh, comme événement. Quoi, genre, euh, et je pense que s'il est aussi euh, connu et célèbre en Europe et dans le monde, je pense que c'est aussi pour ce côté-là, euh, libriste et puis euh, très bonne ambiance euh, de, de l'événement quoi. Je pense que c'est pas le genre d'événement où tu te prends la tête en fait je pense. Non, non, c'est toujours un endroit où tu trouves des choses très, très spéciales. Les, les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est je sais pas l'année où par exemple euh, Facebook avait sponsorisé la, la, la, la, la track Python et euh, où ça avait un peu fait jaser euh, parce que c'est Facebook, parce que c'est pas bien et parce que c'est ouais. pas libre, ça pue c'est pas libre. Enfin euh, voilà, c'est les, les seules choses, euh, les <rire> seuls gros événements que tu peux avoir quoi. Et et si <rire> plus de bière, ouais. je ouais. pense pas que tu, tu manques de bière là-bas, mais t'as un côté aussi sympa, comme tu disais, euh, t'as les stands, en fait, euh, des, des, des, bah, des speakers, des machins, donc, euh, je me suis dit, ouais, t'as, t'as CoreOS, bah, t'avais, CoreOS, j'avais vu à l'époque que t'avais GitLab, t'avais, euh, euh, comment il s'appelle? gen aussi, qui était là. Enfin, je pense que ça aussi, ça t'apporte une proximité avec les développeurs et pouvoir aller poser des questions, etc. Ça, c'est assez cool. Ouais, mais t'as même encore d'autres choses. Alors, je crois que le nom, c'est ReactOS ou quelque chose comme ça, mais qui est un OS enfin, moi, que je vois depuis que je suis au FOSDEM. Donc, ça a beaucoup plus de dix ans où les gars, ils réimplémentent entièrement tout le kernel Windows. Donc, c'est pas un wine, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un enfin, c'est pas une couche de compatibilité par rapport au kernel Linux. C'est que les gars, ils réimplémentent le kernel Windows, quoi. Voilà et, ils, ils, ont sont trou, et ils, ont, ils ont une table. Je me suis toujours demandé qui c'est qui avait la motivation pour bosser sur des sujets comme ça. Mais il y a euh, et tu as même encore des choses encore plus perchées. Donc, il y a une, une petite roue, un peu plus loin. Enfin, un, un pavillon euh, qui est le plus petit pavillon d'entre tous euh, qui est un peu caché euh, où tu vas pouvoir avoir les projets IoT euh, tu vas avoir des gens qui vont créer des, micro des CubeSats par exemple en open source euh, qui ont une espèce d'agence spatiale donc c'est des Italiens qui ont ça une, une université italienne qui ont créé une agence spatiale libre en fait euh, pour créer euh, des CubeSats en open source euh, et avoir tous les plans euh, ah, alors ils il créent pas de fusée parce que d'ailleurs j'aurais demandé pourquoi ils avaient commencé c'est une réglementation euh, je pense euh... bah, alors tu pourrais le faire le problème c'est que le logiciel de guidage d'une fusée il ressemble quand même beaucoup à celui d'un missile ah et donc euh, bah donc bon bah euh, voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de logiciel de guidage open source d'une fusée euh, parce que parce que parce que voilà ouais ça pourrait être euh, tombé dans des mains de personnes mal intentionnées ça pourrait être voilà bon, après je me dis euh, si jamais tu es une personne mal intentionnée euh, tu arrives à récupérer du code d'une façon ou d'une autre quoi avec ouais, la euh, wallet, euh, avec la bonne personne Et normalement tu arrives à récupérer quelque chose dans un pays dans un pays qui a déjà des fusées mais ouais. mais euh, mais voilà. En, en tout cas, c'est intéressant. Et puis, justement, ces gars-là, c'est des gens super passionnés. Donc, même si toi, tu t'intéresses un peu de loin à la chose, par exemple, tu parlais du stand ReactOS, les mecs, ils vont te donner cette, cette passion et cette énergie. Et du coup, toi, ça va t'intéresser. Et ça aussi, je trouve, c'est beau ce genre d'échange que tu peux avoir dans ce, dans ce genre de conférence. Exactement. Et euh, point important, euh, les, les talks là-bas sont extrêmement techniques. Euh, et avec une, une propension à vraiment euh, mettre en avant les contributeurs, les gens qui soient les contributeurs à un projet, soit même les créateurs du projet. Mais en tout cas, euh, euh, si jamais vous avez peur de parler, si jamais euh, vous vous sentez pas bien par rapport aux autres talks qui existent, franchement, allez voir un talk du FOSSEM, il y en a plein. On sent que c'est pas des gens qui aiment parler, mais qui aiment ouais. partager euh, ce qu'ils aiment faire. Et donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Enfin, c'est... Et ça, je trouve ça, je, trouve, je trouve ça beau, quoi. parce qu'au final, c'est le propre d'ingénieur ou même d'une personne technique, c'est de partager en fait ce que tu as appris, partager du feedback, faire du retour d'expérience. Et, et voilà, tu pas besoin d'être, comme tu dis, super à l'aise sur scène pour partager des choses ou tu pas besoin d'avoir le sujet euh, trending du moment euh, pour le partager. En fait, si c'est quelque chose que tu as appris et que tu te dis putain, ça peut être intéressant de le partager, bah, FOSDEM, c'est bon endroit. Quoi. Voilà. Enfin, si, c'est open source. Ah, oui. donc, euh, toujours, on va toujours rappeler ça, mais euh, voilà. Et donc, euh, bon, c'est un grand sujet les conférences en ce moment. Euh, mais euh, mais voilà. En tout cas, voilà sur le Fosdem, ce qui est euh, ce qui est assez cool. Donc n'hésitez pas à venir l'année prochaine. On va espérer que ce soit en physique parce que vraiment la moitié, enfin les trois quarts de la conférence se passe dans les à côté, dans ouais, les à côté, ouais. vraiment. Euh, peut-être peut que tu, tu nous feras un petit podcast de, depuis le Fosdev, un petit live. J'ai déjà essayé en fait de le faire. Alors peut-être même d'ailleurs cette année, donc on a j'ai les places euh, déjà pour la Kubecon euh, donc qui se passera à Valence en mai. Euh, peut-être que je ferai un live de là-bas. Ça, oh, ça pourrait être de... vraiment intéressant, je pense. Euh... Ouais, voilà. J'avais déjà essayé de le faire il euh, y, y a longtemps, quand c'était celui de Barcelone. Donc euh, en, je sais plus, il y a deux trois ans. Euh... Bon voilà, autre, et, autre temps, autre époque. Maintenant, peut-être que ce serait possible. J'ai déjà un peu plus le matos pour le faire euh, bien. Ouais, et euh, voilà, un live report, euh, un live report euh, du euh, de la conférence. De toute façon, moi, je passe mon temps à être. Enfin, euh, je suis jamais dans les conférences. Hein. Moi, je suis toujours euh, ouais, dans le bout, des sponsors. De euh, ouais. Voilà, je suis dans les couloirs. Mais c'est rare que j'aille dans les conférences. Hein. Vous me verrez rarement dans, dans dans les dans les salles de conférences, mais plutôt à côté. Hein, si je suis à l'alcool. Voilà, voilà un peu. Bah. Merci beaucoup Mathieu. Euh, ouais. Merci pour, euh, bah pour ce talk déjà, pour les contributions que tu peux faire déjà, pour tout le travail euh, fait. Et puis merci pour euh, avoir euh, bien voulu euh, venir dans, avec cette invitation. Bah, C'était avec plaisir. Et hein. puis merci à toi d'avoir drivé toute la discussion. Euh, C'était vachement intéressant. J'ai appris des choses aussi. Donc c'est vraiment cool. Bah, c'est le but. Et j'espère que les gens qui écoutent là vont, ont aussi appris des choses. C'est le principal. C'est le plus important. Et puis... Euh... Je te dis à une prochaine, alors euh, au moins au FOSDEM l'année prochaine, mais j'espère euh, j'espère avant. Ouais, ça marche, et puis euh, bah, prenez soin de vous et, euh, et puis tout ça, quoi. Et puis on essaye euh, de, se, de se voir rapidement. Très bien. Salut à tous. Salut salut.